Bonjour, as-tu un projet que tu voudrais pousser au prochain niveau ou es-tu actuellement bloqué et tu te demandes comment tu peux avoir plus de clients et plus d'argent Alors, j'ai quelque chose pour toi. Je m'appelle Goudron, je suis professeure de danse énergéticienne et coach et j'ai rejoint l'année dernière, en janvier, un programme de business coaching de ma business coach Sigrun. Et ensemble avec elle, au mois de juin, dans mon groupe Facebook, porte ce projet, nous allons donner plein de contenu gratuit et ensemble dans ce groupe, pousser chaque personne qui a un projet, une femme, c'est une sororité, qui a un projet au prochain niveau. Nous encourager mutuellement, nous soutenir et avec tous les contenus que Sigrun nous donne, évoluer ensemble. Non seulement si tu rejoins ce groupe Facebook, tu vas pouvoir rejoindre cette communauté, mais en plus, j'ai préparé pour toi trois vidéos qui t'amènent plus d'énergie, plus d'enthousiasme dans ta vie et dans ton business. Je me réjouis beaucoup de te voir dans le groupe. Clique ici sur le lien et rejoins-nous maintenant. À tout de suite de l'autre côté.